À quel moment est-ce que tu refuses de placer tes propres limites À quel moment est-ce que tu acceptes d'endosser ton armure, d'endosser ton épée et de prendre ton bouclier à la main pour aller défendre les limites de ton bien-être D'habitude, je disais, abaissons les barrières, abaissons le bouclier, lâchons l'arme, enlevons l'armure. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas inscrit dans la pierre, ce n'est pas le Dieu de Père qui vous le dit, bon sang ce que ça résonne en toi c'est accepte de jouer la guerrière parce que en fait t'entrépignes d'impatience consciemment tu dis tu résonnes victime tu, tu vis victime parce qu'au fond tu rejetes mon côté guerrier et donc ce faisant tu attires à l'extérieur plutôt pas tu attires mais tu crées à l'extérieur des personnes qui résonnent fortement guerrier, attaque défense, jeu d'ego pour pouvoir que toi tu le reconnaisses en toi et comment tu peux le reconnaître C'est déjà en acceptant de prendre ton pouvoir, accepter d'être juste euh, une suiveuse dans ta vie et de commencer à construire quelque chose qui te permette d'être la leader, qui te permette de construire, de structurer une énergie, de structurer une idée, d'en de, définir les contours, la couleur, les nuances, d'y mettre des règles. Donc, Et c'est comme ça que l'on réussit. Il n'y a, a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin dans ce putain de monde de matière et d'ego et un monde mental parce que nous sommes dans une, société, dans une société qui fonctionne comme ça. Que vous allez au fin fond de l'Amazonie euh, voir n'importe quelle tribu amérindienne ou au plein cœur de New York, de Tokyo ou de Paris nous serons sur cette énergie. Soit on l'accepte, soit on dit au revoir à ce monde et on essaye la vie suivante ailleurs. Mais je suis prêt à parier qu'on va se réincarner dans ce monde-là parce qu'on en a à apprendre. Ça résonne vraiment suicide derrière aussi pour toi, Pauline. Pas suicide physique, mais comme si tu acceptais d'être le fusible qui saute dans l'entreprise. Pourquoi je te dis ça Parce que ça, te... ça renvoie à ton pouvoir de... Hein, ton pouvoir de pouvoir, oui, manifester et transmuter les énergies. Sauf que toi, tu l'utilises dans un archétype victimaire où tu prends sur toi euh, la responsabilité des autres, l'échec des autres. Mais dès qu'il est question de réussite, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, tu fuis les réussites. Tu fuis... Le... tu fuis le fait d'être content de toi d'être reposé de plus être en tension de plus être sur le qui vive de quand va tomber la guillotine et derrière pourquoi tu as, créé... as créé tout le système que je suis en train de te décrire c'est ta seule manière de vivre de vivre j'allais dire de vivre aussi pareil c'est ta seule manière de vivre c'est ta seule manière de te sentir vibrante, vivante et on est tous pareil tout le groupe Pauline, moi, tout le monde Maïdis, Déborah, Magali, Maki on vibre ça on est accro à l'échec. On est accro à cette image de nous, à cette image persistante, à ce, cette ombre qui nous suit depuis petit, depuis petite, qui nous. qui nous murmure, qui nous chuchote à l'oreille Tu n'y as pas droit. Qui nous envoie, qui nous projette des ombres à l'extérieur pour nous rabaisser qui se manifeste sous forme de pensées de pensée dans nos têtes, dans nos, dans nos têtes. Pour nous rabaisser. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à vivre ça. La voie de la réussite, c'est cette putain d'énergie qu'on a, cette force que l'on a. Parce que si on est capable d'endurer tout ça, je vous imaginez même pas ce qu'on est capable de faire euh, lorsqu'on va être accro à la réussite. Accro à la réussite pour euh, le groupe, ça veut oublier les images des réussites, les gens pleins d'argent qui vont sur des yachts ou quoi que ce soit. La réussite arrive lorsqu'on se reconnaît soi-même. Et à la seconde, où on acquiert ça, où on devient inarrêtable, instoppable, aveugle aux images que nous montre l'extérieur et qui nous mentent sur qui on est, sourd et sourde au murmures du monde, sur qui l'on est, sur notre identité, sur nos aptitudes, sur nos talents, sur nos échecs, là on a trouvé la solution. Soyons des aveugles et des sourds au bruit du monde. Sans se battre contre lui. Sans essayer de nous faire reconnaître par l'extérieur. <rire> Là, on devient inarrêtable. Merci grandement pour ta question, Pauline. Belle soirée à toi. Il y a trop de questions, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre. Je deviens victime de mon succès. Mais là, je suis vraiment en face. J'ai plus d'une quinzaine de questions et je m'en plains. Regardez la persistance de ce genre de pensée. Une pensée est un... Ouais, une pensée qui ne sera jamais satisfaite, qui ne sera jamais contente, qui créa toujours un scénario de victime pour nous replacer dans ce rôle-là. Et c'était un jeu de cache-cache. C'était -cache. réellement un jeu de cache-cache.